Il est de retour et oui moi aussi mais... on est mais tous de retour les enfants il y, y avait que, que deux guignols la semaine dernière ouais, euh... florentin et Lucien qui ce soir sont en régie on sait pas pourquoi florentin et julien florentin et Julien oh là, là. Oui. non mais eh, faut dormir Martin la nuit ah là là. bon euh, on a pas mal de choses ce soir on a, et on, a on a 21 informations tu sais 22 non, 21. Bon, 22 non 21 ouais bon bref il y a 22 il y a 22 choses euh, on va commencer. Allez, commence mon petit on va commencer par la première c'est la foire à la périculture, périculture. voilà c'est le ah oui, périculture pardon. exactement par l'association la les premiers pas vous savez c'est les petits enfants qui font leurs petits premiers pas c'est sympa tu veux des non. enfants, Martin euh, non, merci. Non, allez. <rire> Donc, alors, oh, pour s'inscrire, ce sera à partir vrai, ben, de demain. Alors, on allez pas trop vite, les enfants. Oui. J'ai pas fini la première information. Oh. Hein? Oh. Allez, pour s'inscrire, venez demain, parce que oui, c'est demain, le 1er octobre. Demain. Ouais, de oui, c'est vrai qu'on passe de septembre à octobre. Bah oui, ouais. de 10h à midi. Ouais. Et ben, en fait, c'est le but. Quand t'es le 30, tu passes le 1. Non, après, t'as 31, normalement. Bah, Mais ça dépend des mois. Euh, on le 31, oh, je crois. Oui, raconte, je crois que je raconte des cracks, non ouais bon, si, bref. Ouais, ouais, bon, ouais. on va finir l'information. formation. C'est déjà midi. Par contre, il faut vraiment avoir des sous parce que c'est 10 euros la tête d'un mètre 80. Hein. Bon, après, ah. si vous avez beaucoup de choses à vendre. Pensez, peut... pensez à ramener des sous. 1 mètre 80, il y a de quoi en mettre. Hein. 1m80, bah, 1m80, ça fait, 80, ça ça fait ma taille du... ça fait ma taille. Ça fait de maths et toi tu fais 1m90. Ouais, 1m80. Euh, euh, enfin, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc si vous inscrivez euh, demain, et Donc, bah vous y allez dire... la semaine prochaine à la salle Gérard Alors, Philippe. Pour exemple, ça veut dire qu'on peut mettre sur tout ça. On peut mettre un Comme Lucien. Ça. Comme voilà. ça, on peut mettre des vêtements. Votre table fait un Lucien. Tout, tout le long. Voilà. La table, voilà. Votre table fait un Lucien. Pourquoi ah, Regardez, <rire> regardez, vous faites coucou Gérard ah, ah, ouais, Philippe. Oh non, recasse le pas le décor, s'il te plaît. Ça ferait plaisir. Deuxième Parfait. information. Allez, je la fais, la deuxième Allez. Information. Alors... Oh, ils nous ont spoilé. Ils ont Il devancé. Ils ont devancé. A... L'autre micro est allumé, c'est ça Non. Bon, enfin bref. L'autre Le... micro est. Ok, Lucien. alors oui. Bah... C'est écrit en face. Ce que c'est Inauguration euh, d'une exposition euh, ah, dans la rue. Avec euh, aussi un... l'ère de jeu. Le nouvel air de jeu. Tu, tu me laisses pas le temps de finir de lire maintenant. Ah pardon, excuse-moi. <rire> excuse-moi Donc, alerte de jeu du carré de biodiversité, carré de biodiversité où il se passe euh, pas mal de choses. Hein, oui, euh, il oui, a fait pas, pas de mal d'informations. Tu fait propre vidéo Oui. C'est d'accord. <rire> <rire> Nickel. Euh... <rire> donc, le samedi 8 octobre à 16h, au euh, carré donc, biodiversité. Comme on l'a dit, au carré biodiversité. Euh, C'est où, on le rappelle C'est en face de la caisse d'épingle sur l'avenue. Exactement. Voilà, si gauche. vous voulez, il y avait un numéro de téléphone si vous voulez appeler. Il y a des infos. Il y a une petite marque, tout ça. Il y a un petit, il y a un petit téléphone. C'est sympathique. Tu veux faire un troisième Non, je. Ah Alors attendez, qu'est-ce qui je se jeu. passe Que se passe-t-il il, il y a un jeu. Il y a un, que, jeu. Que ce, y a, y a un jeu. Oula, euh, il y a une bâche déjà. Il y a une bâche. Euh, non, il n'est pas allumé. Alors, attends, bah, Alors attendez, est on est une, une bâche. On est une sainte bâche. Like a bâche. Un, deux. Ouais. c'est bon. C'est bon alors, regardez, regardez, vous avez, vous avez Florentin, voilà, fais coucou Florentin. Allume le micro, Flo Ouais, donc... Ah euh, oula. Hier, oula Oula, un Allez. peu froid. Hier, j'ai passé mon après-midi à faire une bâche oui. magnifique, oui. dans l'angle aussi, pour protéger Martin, parce qu'il a peur. Euh, oui, Par terre que... aussi, pour protéger Martin. Est-ce que je peux dire pour... Et alors si vous voulez voir la vidéo, on la partagera sur notre TikTok ou Instagram pour que vous voyez comment Florentin a galéré pour mettre les bâches. Sur Facebook. C'est très drôle à voir. Alors Florentin, pourquoi as-tu installé des bâches Parce une sélection de produits périmés. Une sélection de produits périmés. Que personne n'a vu encore. Mais c'est génial. Oula. Euh, alors juste petite question. Qui ah. va s'occuper de, des produits périmés Est-ce que c'est des ah. produits périmés qui sont encore consommables Arrête ouais. de poser après des après questions, tu as posé des problèmes. C'est hyper en général, c'est pas trop. Bah considéré. non, quoique, mais quoique. Oh mais dis-moi, euh, t'es en de chantier, Julien euh, Oh mais juge. Alors, qu'est-ce qui qu qu va se passer Moi j'ai pas, pour, bon, pas de micro. Pourquoi Ça c'est pour après. Pourquoi n'as-tu pas de micro parce que j'en ai pas pris. qu'après euh, je vais faire des trucs sales. J'explique. Tu vas faire 200, Il y a 11 papiers qui correspondent à un produit chacun. Attends. Attention. Attends, tire un. Je regarde. tirer le J comme Julien <rire> okay. wow. Moi je vais m'écarter les loulous Loulou. J. Oui, un J. Du coup, okay. faut en enlever un parce que de base c'était un jeu pour deux. Hein Ok, c'est un Joker. Okay, un Joker. Okay. Sauf que vu qu'il est tout seul maintenant. Je, je tire un Ah, il en tient un deuxième. Si en tu encore le Joker, j'ai le seum. Non, je tire un 1. Un 1. Un, un. Un. un Très bon choix le 1. Comment ça, un ça se dit en. Euh... Je... Julien, comment ça non, se dit en espagnol Oui. Alors, Julien, comment ça se dit en espagnol Un 1. Bien Je crois hein. Oui, je crois aussi. Parce que j'ai essayé la numéro Uno. Uno. Et je ne peux pas les lunettes ah, attends, attends, attends. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, bon Attends, ouais. voilà. il faut mettre les lunettes, je crois. Il ah, okay. faut les mettre. Il faut bon. les mettre. Okay. Ah, je okay. oui, les mets. Non, mais tu vas faire quoi Flou T'inquiète. T'inquiète-toi. Non, mais il n'y a, oui, a pas une question. Non. Une question. Ah. Si, il y a une question, si je réponds bon, j'ai bon. vais vous. Oubliez la question. Laurentin, oubliez la question. Je, euh, je sors. Alors euh, attendez, le... je vous montre moi de l'autre côté oh, ce que c'est. Ah, Désolé, non, faut pas oublier la question. Je sors les questions voilà, tout de voilà suite. Je crois qu'on ne voit pas, Martin. Allez, lance-toi. Ah, lance-toi. c'est ça. Oh là là, c'est pas c'est pas Si, c'est préparé. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts pour la question Ouais, D'abord, c'est ça, du Petite question. En quelle année, année a été créée la Web TV Oh, moi je sais 5, 4, 3. Attends, attends, attends, il y a les propositions ou quoi Non. En quelle année 5, 4, 4 3, 2000, 2000, 2. 2016, 2016. Bonne réponse C'est une très bonne réponse. Il est bon, il est bon, il est, il est bon Ouais C'est bon, oui. c'est bon. bon. Un autre... Non, c'est bon, on fait une autre info là du coup Une autre info. Okay. Lucien, oh, euh, Lucien, j'arrive. Oh, t'inquiète, mon petit euh, Martin. Alors, je m'occupe de l'autre info. Attendez, je suis assis sur la feuille Et qu'est-ce qui fait assis ah, sur le... Ah bah, si tu veux vas Divion, fait comme euh... ça, ça change. Attends, du euh, coup, je vais crois... Alors, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que t'es trop grand, petit Martin. Alors... Euh... Hop là... Comment dire... Hop. Euh, on en était à la 3. Ouais, non, c'est mal cadré, mais c'est pas grave. Enfin, ouais. si, c'est bien cadré. Oui, t'inquiète, c'est l'écran il... Alors, alors... Qu euh, euh... Alors... laïque de Gravigny. Euh... Qu'est-ce qu'ils font, qu qu font là, Ah, donc c'est la le, qui... le programme de l'amicale laïque de Grammini. D'accord. Voilà. C'est tout. Donc vous euh... avez des sorties. Voilà, donc... Euh... Vous avez Peter Pan, vous, un cabaret... Vous avez des... Oui, vous avez des sorties. Euh, vous avez euh, bah, les horaires associés aux sorties, les prix, le numéro de téléphone euh, pour les contacter, et, euh, et voilà. Donc, euh, allez vous amuser, c'est parti. Mais c'est clairement... C'est simple. Alors, oui Je crois qu'on en, en fait une deuxième. Je crois qu'on en fait une deuxième, ça va être... Alors moi. les gars, Julien euh, oui. tu, tu vas... Bon alors, euh, voilà le planning du coup euh, pour le mois d'octobre et de novembre de la mairie. Donc euh, vous avez du coup l'inauguration qu'on vous a parlé euh, tout à l'heure. Vous avez également le 33e salon de la peinture et de la culture oh, oui, euh, à la Maladrerie le 8 et 9 octobre. Euh, L'art dans la rue, également dès le 8 octobre, la foire à la périculture qu'on vous a parlé, les folies vertes qu'on vous parlera un peu plus tard, le thé dansant. le compte-rendu du mandat du maire, ah ça par contre on n'était pas au courant, la, la commémoration du 11 novembre, le repas Mais des anciens combattants, le tree et la foire à tout proposé par le SG Judo. Voilà. Oui, c'est génial, c'est de toute beauté. On vous, vous dira les dates, euh, sinon voilà, vous faites pause pour regarder les dates et puis voilà. C'est euh, vrai que j'ai acheté une licorne une licorne Attends, je suis plus dans le cadre. Ouais. J'ai acheté une licorne. Euh... Pourquoi tu as acheté une licorne, toi euh, Parce que, euh, que j'avais envie d'acheter une licorne. J'aime ah, les nouveau licornes. Jeu ah, oh, nouveau ouais, jeu ouais, ouais, ouais. Nouveau jeu. Allez, nouveau jeu. Nouveau jeu. Ouais. Enfin, en fait, on fait deux infos, ah, un ouais. jeu. C'est ça Je présente les deux d'après. Ah non, mais pas assez. Allez. Alors. Un, deux. Ouais, c'est bon. Voilà. voilà. On retourne de l'autre côté. Donc, euh, c'est parti pour relancer euh, à nouveau le jeu. Ouais Le nouveau jeu Attends, on va se mettre dans le 4. Là. Voilà, mets-toi dans Attention. le cadrage. Alors. Donc là, je repioche un truc, on est d'accord Je repioche ça. un numéro. J'ai pioché, je sais même pas, c'est ma première écrit. C'est un 4, C'est un, ouais, euh, un 4. 4, 4, ouais. 4, un 4. Le 4. -lo. Attention, la faut question... Il faut mettre les, les lunettes. Je vais te demander quelque chose. Justement, c'est une question de maternelle, ça. Oh <rire> Tu as 4 Juste. secondes pour répondre. Okay. 4 secondes. C'est moi les 3 couleurs primaires. 4, euh... 3... De rouge jaune un. bleu rouge jaune, ouais, tu fais chier. Bon. Eh il, ouais, il, euh, il a quand même bon. regardé Et ses réponses sur son bon, téléphone. Hein. Bon, il a tout bon. Ça, ça pue, ça, ça sent pas bon, Florentin. Ton jeu là, Eh hey, Julien, c'est toi qui a fait Matsu. dessus. oui, c'est Juju <rire> qui a fait Mathsu. dessus. <rire> okay. ah. Alors, euh, ok, je suis les deux prochaines. Wow. La baby gym de 1 à 3 ans, euh, 3 euros. Euh, sur... Euh, donc ça on en avait déjà parlé, euh, ouais, y a 3 ans, hein. ans par enfant et pas 3 ans l'enfant Non, 3 <rire> euros par enfant, pas 3 ans par non, enfant Oui, oui, 3 euros par enfant euh, Samedi 8 octobre, donc de 9h30 à 10h15 Samedi 22 octobre, de 9h30, bah, c'est toujours la même heure en fait Et le samedi 19 novembre, euh, à la salle de sport, euh, rue d'Aviron à Gravigny C'est la salle de danse je crois Sûr, ouais, ça. Oui, c'est ça, c'est la salle ça, de danse. Il faut s'inscrire. Inscription obligatoire. Voilà, voilà c'est tout. USG euh, tennis de table, rencontre à domicile. Euh, donc équipe première régionale 4. Euh, donc, euh, c'est le 9 octobre euh, à 9h ouais. contre l'ASPACI euh, mmh. Ménil. Ménil, ouais. Ménil. Ça marche. Euh. De, oui, je sais pas ce que ça veut dire, 2 derrière. C'est euh, peut-être euh, peut la classe. Oui, ou peut-être. Je sais pas. Bon. Oui, TS Mini mais normalement il, il y a le Mi, mais je pense qu'il est pas c'est pas si et Mini c'est des 8 collés, mais ben, bref. bref. Ouais, bon, c'est pas grave. <rire> euh, 23 octobre, euh, le 23 octobre à 9h euh, contre le CS Offray. Oui. Ça. <rire> le 20 novembre à 9h, pareil avec le TS Bolbeck. Et le 11 décembre à 9h avec euh Drucourt TT1. Nickel. Et toi, Martin, tu le fais. Le complexe du... sportif, il faut appeler le tu numéro. Je crois, le... je crois que c'est Yann. Alors. Alors, comment on appelle les gens qui font des tennis de table Alors. Le savez-vous Marquez-le en commentaire. Voilà, exactement. Florentin est de retour. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué le jeu. J'ai une question de jouer parce qu'elle été un peu trop facile du coup. Ouais, non, mais non. Mais non, je, je par, par louper quand même. Ouais, c'est ça. Faut que tu loupes Alors, euh, je vais te demander de... Je retire un papier. Exactement. J'ai tiré le 7, euh... le 7. Le 7. Le 7. Touche à rien, Martin. Laisse-moi faire. Oui. Euh... J'ai mis les, les lunettes. Pour qu'on montre ce que c'est, s'il loupe. Okay. Euh, je vais te demander, à la centaine près, tu as okay. un essai. Oh, okay. Le nombre de vues exactes de la opti On en ah étant le linge, fait. à cent près. Ah Attends, je peux voir le chiffre ou pas Parce que même moi je ne sais même pas ce que, combien c'est. combien c'est. ne rien, en tout, sur toutes les vidéos et tout Ouais, sur le, tout, le tout oh total que. Non, non, non. qui est affiché sur combien à propos. À peu près. Sur quoi à, à propos À propos, à droite. Ah, euh, 4600. Non, il y a plus que ça. C'est loupé. C'était 12700. Ah, ouais, Donc sûr. tu peux mettre les lunettes, et, Julien ne pas trop pour le premier, c'est qu'après <rire> sûr, je le micro sans fil. Je rappelle que la salle Alors, de bord en, fait, en studio ne fonctionne pas. Vous allez m'entendre avec mon micro. <rire> euh, hein. Julien, euh, tes impressions avant de savoir ce qui t'attend. Euh, tout, tout doux hein. Tout mais... <rire> Il y a un petit c'est pourri. Non. On va prendre l'objet précédent qui n'a pas gagné. C'est-à-dire que c'était le numéro 4. Moi voilà. ouais, les 4. loulous, je vais snapper. C'est lent, C'est énorme de toute façon. Mais hey, ah, pépé, pépé. Pépé. Il triche, je triche rien. Non. Ça va aller où ça oh, il en prend. Oh, bah, Ça il va dans pas ta pas bouche, pas non, non Ça va aller dans ta, non, ta bouche. Non, non. Il y périmé, en plus, a... en oui, ouais. bon, il y en a un qui aurait pu aller dans ta bouche, mais Moi, je dis demain, il y en a un, il est pas frais. Il va se lever tout vert. Alors. Oh là il avait pas mis la capuche. Ah, c'est ignoble. Alors. Alors, pour vous dire ce que c'était. Parce que du coup, on peut leur dire. Euh, alors, Julien vient de littéralement se prendre euh, trois petites boissons ouais, ouais, ouais. à boire de ouais, chez Lidl. Ouais, ouais. Voilà, petit, petit placement de produit. On continue les infos. Et je okay. crois que c'est à moi. Alors, les infos. C'est à moi. C'est à toi bah oui, tu avais dit qu'on en... bah, bah, qu faisait tiens, deux et deux. Tiens, prends le micro sans fil. Voilà. Moi, je vais de l'autre côté. Non, il est éteint. Vas-y, va de l'autre côté. Comme ça, moi, je reste là. Ah, Lucien, on fait une petite mise à jour au décor. C'est sympa. Alors, euh, baby Jean, tennis de table. Ah oui, euh, du 7 au 14 octobre prochain, l'association Naturellement Rueillé organise son oh, festival coup. du développement euh, durable. Comme chaque année, vous pouvez regarder tout ça sur le Facebook de l'association. Je voudrais bien l'afficher, s'il te plaît, Florentin, pour avoir le programme ainsi que toutes les informations nécessaires à cette, à cette manifestation. Donc voilà, donc vous avez le Cinéma pâté, Gravini, le, Ué, euh, Ué, le Val David, voilà. Tous des héros, le thème de cette année. Une bande-annonce d'ailleurs euh, de tous les films qui seront diffusés et disponibles sur le YouTube de l'association. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment très sympathique. Et c'est en collaboration avec l'Aglo ainsi que la MJC de Bernay. Euh, Florentin, s'il te plaît, continue les informations euh, Mets la fiche avec le programme Voilà, on va vous mettre le programme Pour que vous puissiez voir euh, à peu près euh, Ce qui est proposé dans les différentes communes Voilà, donc euh, Vous avez l'IUT, le cinéma Alors tout ce qui est au cinéma est payant hein, Je tiens à le préciser C'est euh, 7 euros, je crois, si je ne me trompe pas Et après, il y a tout ce qui est Sur réservation Au niveau du Tangram Ou à la mairie de Gravigny Information suivante, une jam session, on vous en parlait récemment, la jam session, le 7 octobre au Petit Café de Pays, donc n'hésitez pas à venir, 19h, 22h30, au Petit Café de Pays, c'est vraiment super sympa, il y a une bonne ambiance, vous pouvez venir écouter, vous avez une buvette, c'est ouvert à tout le monde, vous pouvez écouter ou jouer si vous le souhaitez, et du coup, voilà, je ne sais pas quoi ajouter de plus. Ok. Florentin, C'est moi le micro Bonjour, je suis le micro. Alors on a. Alors attendez. Alors attendez, Je viens de voir ce qui se passe. Ce que vous allez voir devant vous, c'est magnifique. Florentin, s'il te plaît, change sur le. Attention. 3, 2, 1, révélation. Bonjour, je suis le micro. Oh là. <rire> de, de toute beauté. Eh, on a Alors, un pêcheur Julien, -nous euh... Magnifique hein, de, je, je, je, je, je suis très pêcher. content, j'adore le yaourt. Le 1, le 1. Non, le 1, tu ne l'as pas eu. Enfin, ah, oui, il du coup, le 1, baissé, tu l'as eu. Mais c'est oui. le 4 que tu n'as pas eu. En plus, il est remis dedans. Hein. Non, il est remis dedans, en fait, pour bah que oui, j'en 8. Hein. 8. Ah, le 8, 8, il ne l'a pas eu. C'est encore son ah, oui. oui. oui. 8, il ne l'a pas ah, eu, le 8. 5 ah ouais. <rire> secondes pour répondre. Attends, quoi, quoi, quoi, quoi ah. 5 secondes pour répondre. Pour répondre à pas. 5 secondes pour répondre. À quoi Allez, 6. Tu fais le décompte. Vas-y. Oh, punaise. Combien d'étoiles comporte le drapeau américain 54. 52 Je ne connais pas la réponse. Nous ne connaissons pas la question. La réponse, Florentin, la connaît, mais pas de Attends, c'est. Attends, je. Attends, je comme ça. Vas-y, vas-y, mets-toi là. Il faut une. Non, mais il faut une cuillère mais c'est pas, non, mais il Ah à la main. Alors, oh là Il l'a que... On fait un bloc. Je vais... Je vais... Allez, info sur le truc, le truc, il est tellement... Tiens, tiens, prends ça, je vais le faire. Vas-y. Euh, je reste là, du coup. Euh, Lucien Prochaine info, s'il te plaît. Lucien Je m'en occupe. Ne crie pas dans le micro, s'il te plaît. Euh... <rires> du coup, Martin, en était à la, à la 10. Non, oui, à la... On je me suis arrêté au... Je me suis arrêté au, au... petit café de pays. Oui, exactement, la jam session. Affiche les enfants. Alors, euh, Art dans la rue, euh, exposition à Gravigny. Donc, euh, c'est du 8 octobre. À, à partir du 8 octobre, rue de la Paix euh, à Gravigny. La rue de la Paix, les gars. Ouais. C'est laquelle Celle qui descend de l'église. De quoi Celle qui descend de l'église. C'est celle qui descend de l'église. Donc ah oui, on peut oui, le voir oui. sur l'image, j'avais pas bien vu, c'est un peu loin pour moi. Vous savez je suis bigleux, puis euh, j'ai des lunettes nettoyées au sein de Donc euh, c'est compliqué. Oh bah. Oui, on reconnaît bien la rue là. Donc rond-point de la mairie, euh, la rue qui monte euh, vers l'église. Euh, donc c'est proposé par euh, notre municipalité euh, sur une idée de la palette, palette gravignaise. Je ne connais pas. Euh, donc ça doit être une une association de peinture. Donc on a des petits exemples là sur, la, sur le flyer. C'est assez sympa. Euh, allez, allez voir. voir. Hein. De toute façon, c'est en extérieur, c'est gratuit. Allez-y, ça fait plaisir. Ça fait la petite balade du dimanche. Après le bon repas en famille, on est bon. Ok. Pardon, excusez-moi. De, depuis, que, depuis que je suis malade, j'ai mal à la gorge. C'est pas vrai. Euh, donc atelier enfants-parents de 3 à 6 ans. Euh, sur inscription toujours donc ça les enfants aussi ça donne mal à la gorge hein, ça fait crier euh... Rendez-vous au centre social euh, du cap nord-est donc donc la maison des solidarités euh, donc on rappelle hein, c'est derrière euh, la mairie de gravigny mairie. derrière l'ancienne mairie de gravigny hein. euh... Donc le samedi 8 octobre de 10h30 à midi de toute façon c'est toujours de 10h30 à midi le samedi 22 Octobre et le samedi 19 novembre. C'est parfait. Euh, au programme, bricolage, activité manuelle, activité euh, artistique et euh, plein de choses à découvrir. Ah, artistique, il nulle casique Soirée des années 40, ah, ambiance oh, oh, militaire. En fait fais trois toi. toi, bah, oui, toi. Je, ouais, oui, je, je, je suis parti là. Parti. Ils l'ont ils lancé. Hein. Vous avez vu, j'ai tordu le linge. Bon, vas-y. Vas-y, fais l'info euh... vas et on fera le jeu après. Ah. t'entends De quoi entends ce bruit de lutin qui se balade Le lutin rouge Le, le lutin rouge Le lutin, <rire> le lutin Julien Ok, ah, je peux en faire deux autres si tu veux. Hein. Non, non Soirée 40, ambiance militaire, samedi 22 octobre. Euh, J'ai lu à Gaulle, mais euh, du coup... c'est euh, euh, ah, oui, c'est à Gaussiel. <rire> voilà, donc euh, ça a l'air sympa, hein, ça a l'air convivial. Euh, c'est le 22 octobre Le 22 octobre, et effectivement. À 19h. Euh, dîner d'ensemble animé par euh, Force 5. Voilà. Y'a un kir. Y'a un kir, toi Y'a un toi à boire ou je tue le chien À boire Allez, ouais. euh. Un Allez, un jeu, c'est parti. Le jeu ah, je Alors, animer, ça euh... tant mieux L'entrée flagrante <rire> du chapeau rouge. L'entrée de Julien. Il en un peu a compliqué, un compliqué parce que. Dernière. Non, il en reste encore. Ah non, il y a encore. Julien, il y a encore des 20... infos ah, bah oui, il y a encore une page. Ah, ouais, de quoi Si, si, si, si t'as pêché le x2. Non, mais c'est pas ton 2 le 2. Non C'est quoi le x2 T'en as deux en même temps. Non, bah, deux, deux, deux. Deux. Deux. Deux. Deux. le Oh Là. 2. Le 2. La question du 2. Attention, question 2. Euh, tu as 5 secondes parce que c'est une question type Sam 2. Ouais. Je crois. Euh, début de la seconde guerre mondiale. 5, 4, 3. Oui. C'est était J'ai oublié qu'il était vieux. Il est mort Allez, euh, sérieusement, allez, les foulées vertes, on vous en parlait euh, dans l'agenda euh, de la mairie, euh, c'est le 23 octobre prochain, donc il y a une course pour les enfants de 1 km 3, pour les jeunes de 3 km 3, pour les randonneurs 8 km 5 et pour les seniors 14 km, donc ça fait quand même une très très belle randonnée. Donc euh, venez nombreux, c'est euh, rendez-vous à la maladrerie Saint Nicolas à Gravigny. On a fait pas mal déjà d'animations. Oui, il y a eu d'ailleurs le concert la semaine dernière en espérant que c'était sympa. Euh, <rire> de... Alors, c'est quoi ça? Ah, la marche rose, ah oui, bah oui, parce que octobre rose hein, pour la ligue contre le cancer. Donc, le dimanche 9 octobre à 5 en ville la marche rose familiale de 7 km ouais. sera organisée. On apprend toujours avec qui beaucoup c'est exactement. Et Donc, euh... c'est pas Quiz, c'est la non, non. Je vais Ok <rire> ah, Attends, je prends la deuxième feuille. Vas-y, prends oh. la deuxième feuille. Alors, le tarif est de 5 euros par personne, c'est pas si cher que ça. C'est avec la Ligue contre... L'ensemble le... des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le cancer. Euh, c'est départ à 9h au niveau du terrain de basket, je ne sais pas où il est. Et à peu près à mi-chemin, il y aura une rencontre avec des poneys, des chevaux. Donc, euh, si vous voulez plus d'informations, vous avez un magnifique numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas à gauche. Le mieux, c'était 007 de haute Voilà. Okay. On fait une troisième info. Euh, pourquoi, ouais. pourquoi tu lances la feuille Parce qu'on a fini cette feuille-là Tu pouvais faire un avion avec. Okay. Est pas grave, on fait le temps Animation ado, euh, sport, euh, sport et jeux euh, à Gossiel le mercredi, euh, bah, mercredi bah Mercredi prochain. Mercredi quoi. prochain, exactement. Par oui. notre ami Julien. Oui, oui c'est Julien. Euh, rouge. Le, le, euh, le, beau, le lutin rouge. Lutin rouge, exactement. Du Père Noël. Non. <rire> euh, bref, euh, City Stade. 14h à 16h30, au City Stade de Gossiel. Euh, le club lecture, allez les gars, ouais, le club lecture, euh, même au jour, petit, euh, au petit café de pays, ouais, mais c'est après, 17h30, donc on peut aller faire du sport et, et lire un petit livre. Entre temps, Nickel, goûter. Oui, si tu veux, c'est une bonne idée. Oui. Manger, c'est important. Voilà. Manger bien, manger bien. <rire> euh, bon, <rire> fini l'info, Lucien, par rapport au <rire> club lecture. Oui, euh, le 5 octobre, 17h30. Et euh, venir raconter. Enfin, présenter votre coup de cœur. Cou présenter voilà. votre coup de, Coeur, présenter présenter coup de euh, cœur et compter des passages euh, de vos livres. Voilà. Euh, Est-ce qu'on en fait une petite troisième, la phonétique euh, non, on partie 2 La quatrième. Je alors. Si tu veux, vas-y, je fais phonétique. Enfin, vas-y, lui, lui fais phonétique. Phonétique partie 2, les 2, 3 et 4 euh, novembre. Pour ceux qui ont fait euh, la partie 1, évidemment, pendant, pendant les sinon, vacances, euh, hein, c'est la suite. Oui, exactement. Sinon, ça n'a pas de sens, sens euh, trop logique. Mais du coup, c'est super. Donc, euh, venez. Puis, euh, je suppose que beaucoup ont aimé la, la salle Gérard Philippe. La première. Euh, si vous avez besoin d'un numéro de téléphone, il y est. Voilà. Et euh, voilà. Je crois que c'est le numéro du PST. C'est un film. Ouais. Faut, faut prévoir ce repas, par contre. Hein. Le repas n'est pas fourni. D'ailleurs, j'ai faim. Moi aussi. Je passe pour Oui, on, on a, a faim. Et non, Florentin, on va pas manger tes produits. Et, et si euh, le marron, j'ai changé de, de, de costume C'est bon, j'arrive. Allez, vas-y, okay, bah, okay. Julien, on t'attend. Ah, ça va, on est déjà, on a, il, nous manque, il nous reste à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 infos. Eh bah tiens, t'en fais 3, j'en fais 3. Attention. Ah, c'est le dernier. Hein. Non, l'avant-dernier. Oh. C'est l'avant-dernier Ouais, après c'est le dernier. 6. On ne l'a pas fait, je est -ce crois. Est-ce que tu connais le dessin animé et Bouleville Oh Euh. Oh, ouais, vite fait. La vélite, c'est C'est quoi la race du chien T'as 5 secondes. 5. Oh Florentin, t'as entendu là! Et la tortue elle s'appelle Caroline! Ouais! Le prochain, il n'y a pas de question! <rire> ouais, oh, c'est. Ouais, Alors merci. salut, aujourd'hui petit tuto maker <rire> Alors comment se coiffer? Donc là j'ai marine <rire> maïs! Euh, non mais. Pour. <rire> Dégage! bouche bouge! Un il y a oh, les oh. infos! Ah, euh, sérieux, sérieux, sérieux. Allez, info à Goville! Non, tous, merci. Un atelier d'écriture, voilà, euh, le deuxième lundi de chaque mois de 14h à 17h. Le premier rendez-vous sera le 10 octobre prochain. Alors qu'est-ce qu'un atelier d'écriture Eh bien, vous ne savez pas ce que c'est. Vous apprenez à faire de l'orthographe, du français, de la grammaire, de la calligraphie et aussi vous apprenez à écrire. Ça c'est classe. C'est un lieu où du coup on se rencontre. Enfin bref, voilà, vous avez toutes les informations qui vous le dit. Euh, un cours de guitare, voilà. L'association CL Musique vous propose un cours de guitare et basse pour tout âge d'initiation et de l'initiation au perfectionnement avec Christophe Léaer qui vous accueillera les ma lundi, mardi et jeudi dans les locaux de la municipalité d'Aviron, atten attenant à l'école. Donc euh, c'est des cours hebdomadaires en présentiel, ponctuels de cours à distance également via euh, WhatsApp ainsi que Skype. Et vous avez, euh, bah, du coup, le premier cours a déjà commencé, c'était le 5 octobre. Ouh là là Donc du coup, vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année et vous pouvez payer différemment. Les coordonnées sont inscrites en haut de votre écran. Voilà, euh, un concours de dessin se fera pour Halloween au niveau... Oh moi, je sais trop bien dessiner Tu sais bien dessiner, bah c'est ouais. Très bien parce que du coup, tu vas pouvoir l'exposer à ça, c'est... Ah bah je veux le faire, je vais faire des enfin, un, concours des de dessin à SACE par euh, l'amicale Sasséenne Et tu sais tu sais pourquoi mes dessins, mes dessins ils sont bien pour Halloween Dis-moi pourquoi Mais Tout simplement parce qu'ils font peur Waouh ils, ils sont tellement mal dessinés Voilà donc c'est sur la participation des enfants. Alors par contre je vois pas la suite donc c'est un peu compliqué C'est un peu fin... Ah okay, ok non il a écrit que ça, il y a écrit concours de dessin Halloween et, et bah il voilà, n'y a toi. pas les infos, il n'y a pas la Concours suite. de dessin, c'est parti euh... Voilà, dessiner c'est gagné Exactement. Parce que les enfants, voilà, ils auront un cadeau. Julien, dernière fois, ah, contre moi, en train de souffrir. Alors par contre, il n'y a plus de questions parce que j'avais un problème de questions. Qu a... Ah, moi, j'ai une question. C'est qu'elles sont trop faciles pour toi. Si tu veux, moi, j'ai une question. Dure. Ah, je ne sais pas s'il va savoir. Bah... Allez, tire un papier. Qu'est-ce que si je peux je fais poser comme mission, question que je qu peut poser comme question. 3. Ok. Ça m'arrange bien parce que le 3, tu est... as intérêt à avoir une bonne question. Mais je sais pas quoi allez, allez. prendre. Allez, allez. Euh, combien combien y a-t-il Il connaît pas sa question. Non, parce que c'est un truc qui me vient comme ça. Ah, il euh, Combien. Okay. Euh, bah non, <rire> je sais pas. <rire> ok, attends. Si, attends. Euh, Est-ce que, oh, est, est que tu connais bien le réseau de Julien, Est-ce que tu connais bien le réseau de Transurbain mais non, mais Pause, non, pose, pas, pose, pose. Vas-y, Ah si, si, si, si. Si, si, si, si tu veux, si tu veux. À quelle heure <rire> parle le T5 de Modeste Leroy le soir de la semaine Deux réponses. Tu as le choix entre... À combien de minutes près Tu as le droit à 5 <rire> minutes près. À 5 minutes près Ouais. Sans le retard. Ah, en retard. 18h15. C'est bon, t'es dans la marge. C'est hey, 18h10 ah, bon, le départ. Martin je m'en serais pas douté qu'il aurait trouvé, j'aurais dû... <rire> Alors du coup, il est sorti observé sur des oiseaux. Il <rire> <rire> nous a caché la suite du sorti avec, tu, tu, tu, avec le petit café de pays. Avec le petit café de pays, euh... Du coup, sortie observation des oiseaux le 15 Avec octobre Christian. à 8h. Et hein, Christian. Avec Christian, toujours le même Christian. Hein le nom où j'enlève son caoé, info background, you know. Yes. Euh, voilà. Euh, à partir de 8h, enfin c'est à 8h. Ah, c'est tôt, hein, le... Euh, Saint-Germain-des-Angles, ah, ah. apportez vos jumelles. Il y en a pour deux, deux, heures. deux heures de balade. Et ça fait une belle balade, mine bah, En plus, le matin euh, comme ça. À la fraîche. À la fraîche. Avec un bon petit déj, ça un petit kawa. Allez. Tiens. Atelier théâtre. Le lundi soir de 18h30 euh, à Jouy-sur-Heure, euh, exactement, donc 18h30 à 20h, à la salle des fêtes de Jouy-sur-Heure. Euh... Rendez-vous le lundi sur place. J'ai pas, pas eu le temps de finir. Il voilà. faut appeler Julien si, si vous voulez des infos. Voilà. Nickel. Euh, clip vidéo ado euh, boulet morin le 24, 25 et 26 octobre. Euh, réalisation d'un clip sur le boulet morin euh, pour les ados de 10 à 17 ans. Euh, lundi 24, mardi 25 et mercredi 26, donc je suppose que c'est pendant les vacances. Exactement. Ok. Euh, 14h, 16h30. Qu'est-ce que tu fais Oui. oui. RDV, euh, rendez-vous devant la mairie. Euh, et euh, n'hésitez pas à amener vos idées. Euh... Les jeunes, hein. C'est les jeunes qu'on veut. qui racontent ce qu'ils pensent de leur commune. Exactement. Il faut qu'ils racontent ce qu'ils pensent, s'ils veulent continuer à vivre, qu'ils veulent y voir. Je vous spoil un petit peu, ça fait trois fois qu'on fait l'édition. Et ça marche. Ça marche plutôt très bien je crois. Oui, oui. Ça marche. On valide. Vous, de... Vous, les... vous avez les traits. Vous voyez le trait de du... comment la, la planche était accrochée quand même. Hein. Du les coup... euh... On a fi... Je crois qu'on a fini les infos de ce soir. On a fini les, les infos. Ouais Ouais la La fin de la fin. Bah là, il y a 50-50 les gars. Ouais. Ouais. <rire> ah si, je vais te poser une question très très difficile, Julien. Ah, okay. Je vais te poser Vous une question. 3, par non, non là par contre là non, c'est vraiment une question très difficile. Ah non non non, c'est vraiment une question très très compliquée. Attends, je remets le. Voilà, Exactement. Julien, tu feras tu marches sur tes chaussures. Bah Martin, tu commences. Ah oui, mais là, c'est là c'est citroux. Le 11, j'ai tiré, Martin. Le 11 Oh, punaise, c'est le jour de la fête, le 11 novembre. Alors, Julien. N'hésitez pas à fêter. Vas-y. Fête. Je te donne une fourchette. Plus de 5 minutes, mais de 2 minutes. En fait, de 2 minutes Ouais. Fait... Oh non, pas une question de transfert. Non, pas une question de transfert. <rire> à, à quelle heure ai-je passé mon examen de conduite, mercredi, de cette semaine C'est impossible. Tu J'ai droit de 2 minutes près il dit tout à l'heure. Euh, non il l'a pas dit. Eh non. 14h30. 14h30 parce que t'as vu Chaton et qui y allait. C'est totalement faux, c'est 14h42. Oh là là. Non, c'est pas. Plus non non c'est pas une vanne, je l'ai vraiment passé à 14h42. C'est un truc de type euh, gras. Non non pas de lui, non, non, pas de lui, pas le coup, t'es fou quoi Allez, Alors si tu veux on a de la moutarde Ouais, mal, Tu veux pas de la moutarde Mais reste là Oh la vache ah mais Je reprends pas dans le studio bon. bon. Julien s'est pris, ont... euh, pris une face Ils ont déconnu Allez, arrête Julien s'est pris une face C'était. Florentin, mets-moi sur la caméra principale, s'il te plaît. Florentin, viens là. Florentin va manger. Voilà. Euh, merci à tous de nous avoir regardés. On espère que cette émission vous a plu. On est désolé pour la durée qui est un peu longue. Hein. Euh, je crois qu'on doit être à presque une demi-heure. <rire> On est à voilà, bon, 34 minutes. Ça, voilà. ouais. Plus ça va, plus les émissions rallongent au fur et à mesure. Bref, voilà, plus je parle, plus c'est long. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon week-end. Et on vous retrouve vendredi prochain à 18h pétante pour euh, le vendredi. C'est Web TV. Ciao bon week-end à tous